La semaine dernière le battle 1 c'était euh, c'était chaud. Il y a eu du talent. Euh, notamment. Euh, le ouais notamment le, le gars là, le, le rocker là. Un peu. Euh, il a son monde là lui. Et, euh, et le, euh, le black aussi, qui a une très belle voix, qui a battu la fille là. Donc euh, ouais, c'est les deux que je retiens. Ah oui, et le duo de. Les deux meufs au début aussi sur Beyoncé c'était pas mal donc euh, ouais donc ça va être ça va être pas mal à voir à voir ce qui se passe les juges ont tous choisi les bons battles aussi je trouve que c'est bien euh, les bons battles les bonnes chansons et euh, on fait gagner les bonnes personnes donc euh, Peut-être petit regret pour la petite Miss, mais peut-être qu'elle était trop jeune aussi, on verra. Un bon moyen de délirer pendant le Covid. Euh, allez, voyons voir ce qui se passe dans le battle 2 de The Voice. The Voice terrible. OK, c'était l'avis de ma fille en anglais qui dit qu'en <rire> Angleterre, ils sont meilleurs qu'en France. J'espère que Voice France, vous allez montrer ce que, euh, voilà, vous allez lui faire changer d'avis.